Donc ce soir, nous allons parler revenu de base inconditionnel. Je vais vous présenter l'initiative suisse pour un revenu de base inconditionnel qui a été déposée le 4 octobre 2013 et qui poursuit, on va probablement voter dessus, été-automne 2016. Donc cette initiative est très simple, elle comporte un nouvel article de la Constitution qui demande juste qu'on instaure un revenu de base inconditionnel elle précise que ce n'est pas n'importe quel revenu de base inconditionnel, mais que c'est un revenu qui doit permettre à l'ensemble de la population de mener une existence digne et de participer à la vie publique. C'est ce qui définit plus ou moins le montant. Mais ce montant, il sera défini dans une loi plus précisément. Donc La constitution donne le principe, une loi donne le détail. Voilà donc de quoi on va parler. Mais qu'est-ce qu'un revenu de base inconditionnel Donc ici, je vais m'attarder sur ces trois mots, revenu, base, inconditionnel, pour expliquer un petit peu ce que c'est vraiment. Un revenu, alors c'est un revenu, donc une somme d'argent, qui est donnée à toute la population suisse. Donc ça veut dire tous les gens qui habitent en Suisse, étrangers y compris. Ce revenu, il a un niveau qui doit permettre de vivre dignement. Qu'est-ce que ça veut bien pouvoir dire C'est pas un truc qui est très flou, en fait. La conférence suisse des institutions d'action sociale, l'AXIAS, elle définit déjà des normes pour essayer de savoir ce qu'est un niveau de vie digne. Elle définit plusieurs normes qui sont utilisées pour l'aide sociale. Donc c'est pas flou, on sait ce que c'est. Le revenu est individuel. Il est donné à chacun. Et on pense qu'il est aussi donné aux enfants, dans bon, le principe. Et c'est donc le même pour les hommes, pour les femmes, il n'y a pas de discrimination de ce titre là contrairement à beaucoup d'autres choses qui se font. Et c'est aussi une rente. Rang... L'AVS est donné comme rente de couple, ça arrive aussi. Et du coup, il y a des fois des retraités qui divorcent pour avoir plus d'argent. Là, c'est un effet qu'il ne peut pas avoir parce que c'est vraiment individuel. Deuxième mot, base. Alors, les initiants ne sont pas des glandeurs qui ont envie d'avoir de l'argent pour rien foutre. Comme je l'ai déjà entendu. C'est un revenu de base. Donc c'est assurer un socle. Et depuis ce socle, on peut avoir d'autres revenus qui s'ajoutent. Des revenus pour mieux vivre. On s'assure d'avoir un revenu pour vivre. Et la plupart des gens veulent mieux vivre. Donc, le but du jeu n'est pas d'empêcher le travail. Loin de là. Mais on remarque que le filet social comme il est fait actuellement, il est plein de trous et il ne fonctionne plus. C'est pour ça que l'idée du socle arrive. Ensuite, je précise directement quelque chose qui a peut être lié au financement aussi. C'est montrer que déjà le financement est possible, tout simplement parce que ce revenu, c'est pas quelque chose. En plus, le revenu de base est intégré dans le revenu global. Donc pour beaucoup de gens, la seule chose qu'on fait, c'est de changer le nom de la première tranche de leurs revenus. Donc par exemple ici ça a été pris comme étant un revenu de base à 2500 francs, vous prenez la première tranche de 2500 francs de votre revenu, vous l'appelez revenu de base, et voilà, c'est fait, il n'y a rien besoin de faire de plus. Alors dans ce petit schéma on montre en fait, on range les revenus du travail, le schéma du haut montre l'aide sociale qui est censée compléter si vous n'avez pas un revenu suffisant pour vivre. Mais ça a des sacrés effets pervers, parce que déjà, dans la plupart des cantons, l'aide sociale se rembourse. Donc dès que vous allez mieux, eh bien, on vous redemande de l'argent, ce qui a souvent pour effet de vous faire replonger. Et l'étape du bas montre en fait ce qu'est un revenu de base, il assure que chacun est ça. Donc finalement, si vous avez un revenu qui est élevé, la première tranche de votre revenu qui est certainement issu du travail va s'appeler revenu de base. Si vous avez un petit revenu et que vous recevez de l'aide sociale, cette aide sociale sera reprise par le revenu de base, on va l'appeler revenu de base. Si vous êtes à la I, ce sera pareil, on va appeler ça revenu de base, comme à VS, on va appeler ça revenu de base. Il y a juste des intermédiaires au milieu où on doit trouver de l'argent qui n'existe pas maintenant, qu'on doit rajouter, c'est par exemple le revenu de base des enfants. Actuellement les allocations familiales sont tellement faibles que là on devra choisir si on veut donner un revenu de base aux enfants et donc le financer en plus et quelques petits ajustements aussi qui vont se faire pour légèrement augmenter les bas revenus c'est un des effets du revenu de base on y reviendra dans tout ça donc le revenu de base est un revenu intégré dans le revenu global ensuite le mot qui choque le plus souvent, c'est inconditionnel. C'est vraiment la caractéristique. Le revenu est donné à tous, sans aucune condition, sans aucune contrepartie. Vous n'avez nulle part à montrer quoi que ce soit pour dire je veux un revenu de base. C'est un droit fondamental et c'est pas une assurance. On a tellement l'habitude de recevoir quelque chose si ça ne va pas, d'avoir un, une béquille. Là, c'est pas du tout ça. On le donne dans tous les cas. Même si ça va bien, c'est justement pour assurer que ça aille bien. Et c'est une communauté en général qui donne ça. Là ici, ce sera la communauté du pays de la Suisse. Alors ce revenu de base, il y a des fois plusieurs noms. C'est allocation universelle, revenu d'existence. Là, on l'a appelé revenu de base inconditionnel. C'est une grande idée qui rassemble. Ça fait 200 ans que cette idée revient régulièrement. C'est une idée pour laquelle en fait, tout le monde... Une large partie de différents types de personnes est d'accord. Ce que j'appelle une grande idée, c'est par exemple l'AVS. L'AVS, c'est une idée. Je trouve très très peu de gens en Suisse qui sont contre l'AVS. C'est une grande idée qui rassemble. Par contre, la manière de le financer, l'âge à laquelle on a le droit à recevoir, c'est tout des « détails » qu'on peut ajuster et... Là, c'est des idées partisanes, c'est des idées, euh, des idéologies plus que des idées qui viennent. Donc, le revenu de base inconditionnel est une grande idée, au même titre que la liberté. Si vous allez creuser, tout le monde est pour la liberté, mais si vous allez creuser ce qu'il y a sous la liberté, ça peut être très différent selon chaque personne. C'est une idée qui est non partisane. Dans tous les partis, je connais des gens qui sont pour le revenu de base et dans tous les partis, je connais des gens qui sont contre c'est ça qui est très intéressant aussi, c'est que c'est vraiment une initiative citoyenne d'une nouvelle idée portée et j'explique ça un peu parce que c'est un mélange de différentes valeurs souvent liberté et responsabilité, on vous donne un revenu, vous en êtes responsable d'en faire quelque chose et ça c'est plutôt les valeurs de droite, hein liberté et responsabilité mais on mêle ça avec une solidarité globale, dire qu'on est dans l'abondance et que finalement on peut distribuer à tout le monde l'argent qu'il faut. Et ça, c'est plutôt une idée de gauche, la solidarité. Et quand on met les deux ensemble, ben on trouve des assemblages bizarres. Il y a une catégorie de personnes qui n'est pas tellement représentée en politique, qui pensent ça et qui sont très favorables aux revenus de base. Et les autres sont toujours un peu à moitié-moitié. Mais en général, c'est vraiment une grande idée. Et ça va passer. C'est une idée qui est réaliste. Les économistes, vous le savez tous très bien, c'est des gens très, très réalistes qui savent comment fonctionne l'économie. C'est des gens très sérieux, hein, comme on voit là, euh, Maurice Allais et Milton Friedman, ils ont l'air très sérieux. Et il n'y a pas moins de 7 prix Nobel d'économie qui ont proposé des idées qui sont de l'ordre de ce revenu de base inconditionnel. Petite digression, prix Nobel d'économie, ça n'existe pas vraiment. C'est un prix de la banque de Suède à la mémoire d'Alfred Nobel. C'est juste un truc des économistes pour faire croire que le science est plus importante que d'autres. Je pourrais aussi faire un, revenu, un prix Nobel du revenu de base, ça aurait autant de valeur que celui-là. Alors dans ces économistes, il y a des gens qui pensent que l'État est le problème et qu'il faut diminuer l'État, c'est plutôt Milton Friedman. Et Il y a des gens qui pensent que l'État est la solution, qu'elle doit réguler l'économie. Du coup, on voit que c'est vraiment une grande idée rassembleuse. J'explique ça aussi parce que finalement il y a des économistes de gauche et de droite et qu'ils ne sont pas d'accord parce que souvent ils se tapent dessus sur le même revenu. Et là finalement on découpe deux revenus. Il y a un revenu pour vivre et un revenu pour mieux vivre. Donc finalement les partis de gauche vont faire des salaires minimums pour protéger le revenu pour vivre parce qu'on peut pas vivre et on veut que tout le monde puisse vivre. Et finalement. La droite va essayer de protéger une manière d'avoir un marché du travail qui est flexible pour pouvoir s'adapter à la réalité économique. Et ces deux choses sont opposées si on a le même revenu. Mais si on a deux revenus différents, elles sont plus opposées. Et finalement, chacun y trouve son compte. Collectivement, la survie est assurée. Tout le monde peut vivre. Mais mieux vivre, c'est très différent. Mieux vivre... Pour certains, ce sera faire du développement personnel, euh, s'améliorer eux-mêmes, faire du sport, faire euh, de la spiritualité. Et pour d'autres, ce sera acheter le plus de gadgets possible, avoir une belle maison, avoir une belle voiture. Donc du coup, la seule partie qu'on laisse totalement libre. Alors maintenant, on arrive dans une phase intéressante. Quand c'est en violet comme ça, c'est à vous de bosser, c'est à vous de réfléchir, c'est plus à moi de le faire. Pourquoi un revenu de base ici et maintenant Pourquoi Pourquoi on en a besoin Pourquoi on l'aimerait Des idées Alors, personnellement, j'ai essayé de faire l'expérience, le, je me suis demandé pourquoi. Et j'arrive à une conclusion qui a deux catégories de raisons. La première catégorie, c'est que notre système actuel ne fonctionne plus. On a besoin de le changer pour diverses raisons. Et on a envie d'un futur enviable. On pourrait ne pas le changer et trouver des solutions, mais qui sont vraiment pas acceptables, à mon point de vue en tout cas. Donc on veut un futur enviable et on voit plein d'avantages à avoir un revenu base. Alors, voici un exemple. Le plein emploi est actuellement le fondement de notre société, de l'intégration sociale. Quand tu rencontres quelqu'un, on dit « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?»« Ah, alors moi je suis postier, moi je suis... » Agriculteur, moi je suis employé de bureau, moi je suis. Je suis pas vraiment je fais. Et on est. on a un statut social parce qu'on dépend d'un emploi. Du coup, quand l'emploi n'est plus disponible, autant vous perdez un revenu qui vous permet de vivre, mais vous perdez également votre statut social. C'est un vraiment un fondement. Et voilà que ces dernières années, on observe de plus en plus que le plein emploi est menacé. Je trouve trois facteurs principaux qui sont l'automatisation, les robots viennent et bouffent les emplois, le faites-le vous-même, le, vous le do-it-yourself, le, le, la manière dont les entreprises reportent des charges qu'elles avaient sur les consommateurs. C'est l'exemple, la caisse à la micro, on remplace la caissière par un scanner et on vous apprend à utiliser le scanner. Et le troisième facteur, c'est l'économie financière. L'économie financière a pris une énorme importance et finalement elle tourne pour elle-même sans financer l'économie réelle. A savoir que 97% des flux financiers sont dans l'économie financière et ne touchent pas l'économie réelle. Mais en fait, dans tout ça, il y a toujours beaucoup d'idées. Il y a des gens qui ont des proches et des idées. Le travail ne manque vraiment pas quand on voit les associations bénévoles qui cherchent, et quand on voit tout ce que les banques injectent comme argent, il ne manque pas non plus. Il y a juste un souci, c'est qu'on n'arrive plus à faire coïncider un fondement de la société avec toutes ces ressources et toutes ces idées. Notre société est donc en faillite. L'économie automatisée. Je vais en préciser un petit peu plus. Il y a déjà des vieilleries, hein. Est-ce que vous avez déjà croisé souvent des pompistes ces dernières années Pas tellement. Les employés de banque, moi j'en vois plus beaucoup, hein. Ça fait une quinzaine d'années maintenant qu'on fait du e-banking partout. On les voit plus, on les voit plus au guichet. Les typographes aussi, ils ont disparu, on n'en a pas fait euh, des grands titres des journaux, c'est eux qui les écrivaient. Et gentiment, euh, on a des nouveautés qui arrivent. Vous avez déjà vu beaucoup d'iPads dans les restaurants pour commander C'est pas encore très courant, mais si vous allez au McDo, vous pouvez commander directement sur une borne, et vous allez au guichet à côté, on vous livre. Et c'est ce genre de petites choses qui arrivent, Là on a une imprimante 3D qui construit une maison, quand le bâtiment va tout va, le bâtiment va de moins en moins bien en Chine, il commence à faire des imprimantes 3D pour maison, sérieusement. Il y a une étude qui a été faite dernièrement à Oxford qui montre que 47% des emplois actuels seront automatisés d'ici 20 ans. Alors imaginez, 50% des gens au chômage, ça fait quoi comme société Là il y a un réel souci Lié yeah à cette automatisation, mais pas totalement, c'est vraiment faites le faites-le vous-même. C'est pas nouveau non plus. Hein. Ikea, ça fait longtemps qu'ils ont décidé que c'était à vous de construire les meubles, et que c'était plus à eux, ils se sont déchargés de cette tâche. Et il se trouve que, psychologiquement, on est plus attaché aux choses qu'on a participé, qu'on a fait un petit peu soi-même. Donc finalement, on aime bien ces meubles. Et depuis l'époque où c'est arrivé, on est totalement habitué à ça. Les supermarchés, c'est pareil, dans une épicerie, hein. on y allait, on demandait à l'épicier, j'aimerais ça, j'aimerais ça, j'aimerais ça. Maintenant, on est habitué à prendre son chariot, à aller faire un tour, à ramener tout ça à la caisse, et arriver. Mais maintenant, dans les supermarchés, on va aller encore plus loin. On va arriver au, au self-checkout. On va plus à la caisse, on va dans une borne et on scanne ces objets soi-même, et on les paye, comme ça. Et du coup, il euh, y a beaucoup de gens réticents, mais il y avait beaucoup de gens réticents à la Migros. En 1952, quand c'est arrivé. Maintenant, c'est tout à fait normal, le supermarché. Donc ça va venir. C'est une simple question de temps. Et de plus en plus, ces dernières années, vous avez imprimé des billets, je pense. Et vous n'en imprimez même plus. Vous les mettez sur votre smartphone avec un QR code à présenter dans le train. Je vois ça tous les jours. Vous n'avez plus besoin de guichets. Combien il reste de gare, il y a 15 ans Et maintenant, il y a eu une énorme diminution. Et encore... Il y a une nouveauté qui arrive maintenant, c'est l'économie collaborative. On voit qu'il y a des énormes tensions ces temps avec des, des sites web comme Airbnb ou Uber qui proposent que tout à chacun puisse héberger des gens pour un prix très concurrentiel. Enfin, c'est pas favorable aux hôtels et Uber fait le taxi, et tout le monde vient un taxi, les chauffeurs de taxi, ben, ils aiment pas trop. Mais pourquoi ils aiment pas trop C'est parce qu'ils perdent leur gagne-pain. Ils n'ont pas réellement peur, s'ils sont meilleurs, ils peuvent concurrencer. Non, non, là, il y a vraiment un truc fondamental qui est en train de changer. Et le plein emploi est de plus en plus menacé à cause de ça. Et le pire, c'est qu'on est plus efficace en faisant ça. Si vous prenez... Le merveilleux exemple de Kodak, une société qui a vraiment pas su s'adapter à un tournant majeur. Maintenant, on fait énormément plus de photos qu'il y a à peine 10 ans. Mais Kodak a disparu alors qu'il employait 145 000 personnes pour pouvoir faire toutes les photos qui se faisaient. Alors que maintenant ben Instagram, c'était 13 employés. 13 personnes, 145 000 personnes pour faire beaucoup plus Prendre une photo, la partager. C'est ça qu'on demande, rien de plus. Bon, ben maintenant c'est de nouveau à vous de bosser, hein. on va se réveiller un petit coup. Alors sur le site Airbnb, oui, on essaie de maintenir à jour une liste de boulots qui sont en voie de disparition à cause de l'automatisation, ou tous ces boulots qui se font remplacer, où c'est le consommateur qui bosse. Alors, euh, j'en ai déjà cité quelques-uns, maintenant que vous allez à l'aéroport, ben, vous allez directement avec votre billet d'avion, il n'y a même plus personne au guichet. Le check-in, il se fait automatiquement, vous posez votre balise, elle est pesée, vous faites vous-même l'étiquette, ensuite vous entrez dans l'avion. C'est de plus en plus comme ça. Alors, essayez de creuser les ménages pour essayer de trouver toute cette liste et envoyez-les nous L'économie financière. Alors, j'ai compris un truc une fois en allant à une conférence de professeur crevoisier de l'université de Neuchâtel qui expliquait qu'il avait eu un choc une fois en entendant la radio. Il venait de terminer son doctorat en économie et il se disait, c'est fou, à la radio ils sont en train de me dire qu'une entreprise pharmaceutique a fait plus de bénéfices dans son ses affaires financières que dans son corps de métier. L'industrie pharma qui est quand même assez grosse. Et il dit, ça je comprends pas alors que je viens de terminer un doctorat en économie. Waouh Et du coup, effectivement, ça m'a fait réfléchir aussi. Et c'est vrai que l'économie financière a pris une place énorme qui n'est pas soupçonnée par la plupart des gens. Que dès qu'on a beaucoup d'argent, il est plus intéressant de l'investir en bourse de faire de la titritisation, de répartir les risques que de l'investir dans des entreprises avec des gens, avec une législation compliquée, avec des choses qui sont contraignantes de faire de la production. Alors, au bout d'un moment, faut pas s'étonner, quand on voit des banques qui commencent à licencier, euh, alors que tout va bien, comme le disait le grand chef de l'UBS, en 2012, on supprime 11 000 emplois, maintenant, parce que maintenant ça va bien, on prévoit l'avenir, il disait. Mais avec ça, ils ont quand même gagné 3,5 milliards en 10 minutes. Grâce à la bourse, ça a fait un bon signe et hop, tadam, on gagne de l'argent en licenciant des gens. Donc, faut pas croire, l'économie financière, ça n'aide pas l'économie réelle. Alors, qu'est-ce qu'on a vraiment envie de favoriser Je vous pose la question. Michael Moore montra dans tous ses films, c'est ce qui l'a poussé à faire ses films, c'est que General Motors, à un moment donné, s'est mis à licencier, non pas parce que ça allait mal économiquement, mais parce que ça permettait d'aller mieux. Pensez au fonctionnement de notre système économique. Comment il fonctionne vraiment Réfléchissez-y. C'est assez hallucinant quand on y réfléchit. Il part de l'intention qu'on n'a rien, qu'on est dans le manque total, et qu'il faut absolument produire plus, parce que plus on produit, plus le bien-être est là pour tous, plus, plus on a mieux c'est. Donc du coup, on va chercher des ressources naturelles, et on les transforme en déchets. Et plus ça tourne vite... Plus ça fait de profit, plus c'est compté dans le PIB à chaque fois. Les échanges commerciaux comme ça. Et quand ça va pas assez vite, on invente la publicité pour faire tourner encore plus vite. Ressources naturelles déchets, ressources naturelles déchets. Et au bout d'un moment, il y a la limite écologique qui arrive. C'est terrible. Et en même temps, les ressources c'est pas que les, les, la terre, c'est aussi les humains. On use des gens et hop, on les fait changer. d'entreprise, on les veut plus. Ils sont pas assez performants. Et C'est pour ça qu'on met des robots aussi. Et si on veut changer le système, j'ai déjà milité pour ça, on dit toujours, ouais, mais alors, euh, l'obsolescence programmée, euh, ben ça a des avantages quand même, hein. si les, les objets tiennent pas très longtemps, ben, on les consomme plus souvent, et du coup ça prévait, te permet de garder des emplois. Il y a toujours des emplois derrière, hein. réparer les choses, c'est pas bien, parce que ça ne crée pas beaucoup d'emplois, par rapport à, à fabriquer beaucoup plus de, de nouveaux, que vous devez changer votre iPhone tous les deux ans, ça crée plus d'emplois, il y a toujours cette notion d'emploi qui revient. Et c'est là que je me suis dit, c'est le cœur de la chose qu'il faut aller voir. Et c'est à peu près comme ça que j'ai commencé à m'intéresser aux revenus de base inconditionnels. C'est une sérieuse alternative pour changer ce système économique qui me paraît de plus en plus aberrant. C'est vrai, hein l'emploi. Les partis politiques sont tous pour l'emploi quand on regarde. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de garantir l'emploi Il est même destructeur parfois. Là, j'ai trouvé des articles de journaux qui montrent qu'on nous prouve que l'emploi, c'est bien même quand on va dans l'armement. L'emploi, c'est bien même pour fabriquer des cigarettes, pour empoisonner les gens. Et en plus, là, c'était pour pouvoir garantir des normes qui permettent de faire des cigarettes plus nocives que ce que l'Union Européenne essayait de de faire. Parce que en Suisse, on fait des cigarettes plus nocives. Mais comme on les exporte pas dans l'Union Européenne, on a le droit. Juste pour garder les 5000 emplois en jeu. Ok Qu'est-ce qu'on veut vraiment Économie, c'est un mot qui vient de Eikos et Nomos. C'est les règles, les lois de notre habitat, de notre environnement, on pourrait dire. C'est des règles. Les règles, ça change. On peut changer les règles du jeu, de l'économie. Qu'est-ce qu'on veut Est-ce qu'on veut assurer le plein emploi à tout prix, même si c'est des emplois destructeurs, même si on massacre la planète, les gens Juste parce que tout est basé sur le plein emploi Ou est-ce que finalement on pourrait trouver une autre idée pour que chacun puisse vivre Alors j'aime bien cette petite illustration où les futurologues d'il y a 40 ans montraient qu'un jour la technologie pourrait nous libérer du travail. et Tous les robots feraient le sale boulot à notre place. Et oui, maintenant on est libéré du travail. Mais le chômage, eh ben ça permet pas de vivre. Ou juste deux ans. Donc, avec le revenu de base, on propose de sortir de cette idée par le haut, de proposer un futur enviable. Le revenu de base permet de favoriser des métiers qui sont en voie de disparition. Les apiculteurs, c'est super utile, mais on ne peut plus vivre de juste être apiculteur. Et en plus, les abeilles meurent, meurent tout le temps, chaque année. Si vous avez un restaurant dans une région périphérique qui va certainement fermer très vite, pourtant il y a peut-être des gens qui vont venir, vous peut-être gagner de l'argent avec ça, mais pas assez pour que la société actuelle puisse faire vivre. Et du coup, vous allez entasser dans les grandes agglomérations où il y a des emplois. Et après, ça prend de la pression sur euh, les infrastructures, il faut construire des voies de chemin de fer, des autoroutes en plus, il faut mettre de la pression sur les prix des logements où tout le monde doit payer plus cher. Là, il y a une réelle solution pour répartir tous ces revenus dans les régions périphériques aussi, favoriser tout le monde. Effectivement, ça éradique totalement la pauvreté, le revenu de base. C'est 2200 ou 2300 francs le seuil de pauvreté en Suisse. Si le revenu de base est plus élevé, il n'y a plus de pauvreté en Suisse. C'est clair. Dans une société où on étudie à tout âge, le revenu de base est super important et super intéressant. Vous pouvez vous reconvertir tout le temps. Plus personne fait 40 ans le même métier. Les artistes ont de plus en plus de peine à se faire financer. Dans une société où on a Internet, et on est dans l'ère de l'information. On adore échanger plein de choses. Comment on finance la création artistique C'est quand on se fait pirater tout le temps. Le problème, c'est pas le piratage. Le problème, c'est qu'il faut adapter ça à notre époque. Donc... Ça a été un outil à un moment donné, le droit d'auteur, ça marche plus. Le revenu de base pourrait remplacer cet outil pour que toutes les artistes puissent vivre de leur art. Ça c'est génial, c'est jamais arrivé dans l'histoire, que tous puissent vivre. Il n'y a toujours qu'une petite frange qui a réussi à vivre de son art. Et la créativité, ça ne se limite pas au domaine artistique, mais ça peut aussi être la créativité entrepreneuriale. J'ai envie de créer mon entreprise. C'est vachement dur, hein, parce qu'au début c'est pas rentable. Et petit à petit, on y arrive, on se fait une clientèle, et là, c'est un énorme avantage d'avoir un revenu de base. Et c'est pour ça que je dis que c'est un couteau suisse. Le revenu de base permet de tout faire. Et j'ai encore plein d'autres exemples. L'éducation des enfants. Maintenant, un revenu issu d'un salaire ne permet plus de vivre avec une famille, comme ça se faisait il y a 50 ans. Alors c'est vrai que les femmes peuvent travailler à l'extérieur, maintenant. Mais le système a récupéré ça pour faire obligé de travailler à l'extérieur. Du coup, on a des crèches. Et des fois, il euh, ben, y a des femmes qui aimeraient bien s'occuper de leurs enfants. Des hommes aussi. Mais ils ne peuvent pas. On est obligé de les mettre en crèche, d'aller travailler en plus. C'est compliqué. Les, les crèches, il n'y a jamais assez de place. Il y a une explosion de, des coûts là autour aussi pour les communes. Et le revenu de base permettrait de compenser, d'absorber, de faire un vrai choix j'ai envie de mettre mes enfants en crèche ou pas, ou seulement la moitié du temps. Ça permet aussi de décharger un peu les EMS. Si quelqu'un a envie de s'occuper de, de son grand-père, et euh, qu'il peut juste plus faire à manger, mais ça permet de dégager du temps pour faire ça. Et le bénévolat, est, il a un super avantage là-dedans. On peut faire énormément de choses avec le bénévolat. Et c'est pas les envies qui manquent, c'est souvent les moyens, le temps de le faire. Et je vous parlais d'économie collaborative avant avec Uber et Airbnb. Il y a énormément de gens qui pourraient travailler dans l'économie collaborative. Elle est beaucoup plus efficace que l'économie de concurrence. La collaboration, ça marche mieux. Mais il y a un souci justement parce que c'est frontal avec le plein emploi. Et là, ça pourrait réellement exister, l'économie collaborative. Et tous les logiciels libres, quand vous allez sur Internet, ça fonctionne essentiellement, Internet, avec des logiciels libres qui sont la base sur les serveurs qu'on voit même pas. Et il y a énormément de gens qui travaillent là-dessus. Et bien il y en aurait encore plus. On peut décupler ce genre de choses. Et tous ces biens communs, l'information qui sont faits comme Wikipédia, qui est vraiment le truc mis en avant, mais il y en a d'autres, des, des biens communs d'information... Et il y a des métiers cachés, si vous voulez vous occuper de la biodiversité, aller recenser les animaux, aller observer les, les fleurs, nettoyer les rivières, il y a beaucoup de choses à faire qui sont super intéressantes, mais pas pratiques dans l'économie dans laquelle on vit. On peut aussi valoriser tout le travail caché qui permet de faire un travail rémunéré. Si chez vous, il y a quelqu'un qui fait le ménage, qui fait du nettoyage, qui fait la vaisselle, qui vous fait à manger, et tout. C'est aussi ça qui vous permet d'avoir le temps de pouvoir avoir un emploi rémunéré. Il faut pas oublier. Et ça, c'est énorme. Et il y a vraiment une étude qui montre qu'en Suisse, on fait 20% de travail non rémunéré en plus que de travail rémunéré. Sauf qu'il n'est vraiment pas mis en avant. Et là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à valoriser. La recherche scientifique, on n'y pense pas forcément, mais les universités sont de plus en plus dépendantes des grosses entreprises. Si vous allez à l'EPFL, Nestlé fin, finance une chaire dans la nutrition. Mais c'est la nutrition selon Nestlé. Ils ont des avantages à aller là-dedans, ils ne vont pas étudier n'importe quoi. Si Genta favorise les OGM, ils vont faire la... favoriser la recherche sur les OGM. Ils n'ont aucun intérêt à favoriser la permaculture. Maintenant on a des Rolex Learning Center, et les universités, comme ça, elles doivent breveter, breveter, breveter. Et ça, ça ne profite qu'aux gens qui ont les brevets. C'est plus un savoir qui est un bien commun. Et la recherche scientifique indépendante, à mon avis, elle a beaucoup gagné avec un revenu de base. Ça donne pas beaucoup de moyens, un revenu de base, mais ça permet déjà de faire beaucoup de choses. Là, on change complètement le monde dans lequel on vit. Elle le revenu de base, c'est à mon avis ça, c'est un outil qui permet une transformation globale qui, à mon avis, va dans le bon sens. Bon, bah il faut que j'assoie encore un peu plus ce rêve que j'ai pour vous montrer que c'est pas qu'un rêve, que ça existe, que c'est qu'une idée qui a été éprouvée partout dans le monde. Il y a eu des expériences qui montrent énormément de choses et en général ça montre que ça marche. En Namibie, en Inde, au Brésil, en Iran, au Canada, aux USA, en Alaska, Koweït, Mongolie, Singapour. Tous des pays qui ont soit accueilli des expériences ou soit qui ont même instauré un revenu de base, ou une sorte de revenu de base. C'est toujours un peu varié. C'est pas le même exactement que ce qu'on propose avec cette initiative. En Iran, il y a un revenu de base depuis 2010. Parce qu'ils ont remarqué que de faire des subventions en nature, comme ils faisaient pour subventionner le sucre, l'huile et les carburants, eh c'était totalement inefficace que ça profitait qu'à une minorité de la population, et là ils ont transformé ces trucs-là, ces subventions en nature, directement en revenus de base. Au Brésil, ils mettent en place une sorte de revenu de base progressivement, d'abord avec les couches les plus défavorisées de la population, c'est dans la constitution depuis 2003. En Inde, il y a des expériences qui ont été faites par l'UNICEF et les syndicats, qui montre beaucoup de choses que ça fonctionne bien. Le gouvernement corrompu a juste plus envie d'avoir un truc inconditionnel et veut juste pas mettre ça en place alors que ça marche. En Namibie, pareil, c'est la même chose. Là, c'est le FMI qui a peur de mettre ça en place. Le gouvernement, se tape dessus. Il y a un ministre qui est pour, un ministre qui est contre. Parce qu'il y en a un qui voit que ça marche et l'autre qui a pas envie de lâcher parce qu'il voit qu'il peut avoir la mainmise. Et dans des pays qui sont, entre guillemets, plus proches de nous, Canada-USA, il y a des expériences qui ont été faites. Elles ont été abandonnées parce qu'il y a eu des changements politiques, mais elles étaient toutes positives. Et il ne reste plus que celle en Alaska qui fait donner un petit revenu chaque année. Alors ces expériences, qu'est-ce qu'elles montrent Si on met tout ça en commun, elles montrent que la criminalité baisse. C'est surtout dans l'extrême pauvreté. On n'a plus besoin de voler pour vivre. Les études sont latement favorisées. Et des fois pour des questions toutes connes. Parce que vous n'aviez pas les moyens d'acheter un uniforme, vous ne pouvez pas aller à l'école. Et ouais. On observe aussi que la santé s'améliore. Au Canada, moins 8,5% d'hospitalisation. Surtout pour des maladies psychiques. En Suisse aussi, le stress, ça fait mal. Il sait quoi a fait une étude en 2010. Il a fait tous les 10 ans. En 2000 et 2010, on a vu qu'il y a eu une forte augmentation. Il y a un tiers de la population suisse qui se dit très stressée. Et c'est là où ça a le plus fortement augmenté. Ça en est passé du quart au tiers de la population en 10 ans qui se dit très stressée. Donc les maladies psychiques, ça a un coût énorme aussi. Là, on peut lâcher la pression. Et on voit clairement que l'esprit d'entreprise se développe. En Inde, il y a des femmes qui achètent des machines à coudre et qui, avec ça, se créent leur propre emploi. Il deviennent couturières pour tout le village alors qu'avant, elles ne pouvaient pas vivre et juste donner de quoi manger tous les jours ça ne permet pas de donner un emploi alors que là, ça crée de l'emploi ça crée les moyens de vivre et ça libère totalement et c'est pour ça que c'est donner les moyens aux gens de faire leur propre emploi plutôt que les... c'est l'histoire du poisson si je donne un poisson à, à tous les jours à quelqu'un, il ne pourra pas vivre mais si je lui apprends à pêcher, il pourra vivre et c'est vraiment clairement mettre en place ça et ensuite on observe que L'hygiène et la nutrition s'améliore Les dentistes, par exemple, on ne prend pas forcément soin de ses dents si on n'a pas les moyens. Et la nutrition, ben, c'est toujours l'endroit où on rabote. Plutôt que de manger des bonnes choses, on mange de la nourriture industrielle pas chère. Voilà. Donc un revenu de base résout beaucoup de problèmes de, de ce style. Et ça, c'est avéré. Ok, une autre expérience que je vais vous montrer. À Londres, il y a beaucoup de SDF. Les pouvoirs publics essaient de se débarrasser des SDF, ils mettent des pics partout pour les empêcher de dormir, ils essayent de trouver des programmes pour les insérer, et ça coûte une fortune et ça marche pas. Il y a une fondation qui a décidé d'une approche totalement différente. Ils ont demandé à 13 SDF, si vous voulez participer à cette expérience, on leur a dit, on vous donne 3000 livres et faites avec ce qui semble bon pour vous. Ok, première année, ils ont vu qu'ils n'avaient pas dépensé grand-chose en fait. Seulement 800 sur les 3000. Deuxième année, paf Coup de théâtre. 7 sur 13 ne sont plus SDF. Et 2 sont en cours d'avoir un appartement. Waouh En 2 ans, ils ont résolu le problème que certains dans cette équipe étaient SDF depuis plus de 40 ans. Et c'est là que le célèbre journal The Economist a dit que la façon la plus efficiente de dépenser de l'argent pour les SDF est peut-être juste de le leur donner. Alors maintenant c'est à vous que je vous pose la question. C'est le petit truc violet. Qu'est-ce qu'ils ont fait de leur argent, ces SDF Si vous, vous êtes à la tête d'un programme qui devait aider les SDF, vous leur donneriez quoi on va voir si c'est en adéquation avec ce qu'ils ont vraiment acheté. Réponse. Un dictionnaire. Un téléphone. Un passeport. Des cours de cuisine. Des cours de jardinage. Et un petit voyage pour aller revoir ses enfants. Qui a pensé au passeport Qui a pensé au dictionnaire Pourtant, ça paraît tellement évident. Si vous voulez un appartement ben, il faut pouvoir envoyer une lettre, il faut savoir écrire, on a besoin d'un dictionnaire, il faut présenter des papiers d'identité, qu'on n'a pas forcément, sont peut-être plus valables, il faut pouvoir téléphoner qui si on l'appartement, il faut pouvoir qu'on puisse nous rappeler, si on n'a pas tout ça, c'est foutu, et du coup, au lieu de donner à manger la soupe populaire, on peut tout simplement... Donner les moyens à chacun de choisir ce qu'il pense être bon pour lui. Et c'est pour ça qu'un revenu de base doit absolument être inconditionnel. C'est à chacun de savoir ce qui est bon pour lui. Ok. Malgré tout ça, il y a encore plein de gens qui trouvent que le revenu de base, c'est pas une bonne idée... Et voici les trois objections majeures qu'on rencontre partout. Plus personne ne travaillera. Mais ouais, comment est-ce qu'on finance tout ça C'est bien joli, mais comment on finance Ah, ça me paraît bien, mais c'est tellement lointain, c'est utopique, on n'y arrivera pas, c'est énorme. Pour pouvoir faire changer la société à ce point, pff, non, je ne verra verrai pas ça de mon vivant, non. C'est normal d'avoir des objections, ça arrive chez tout le monde, c'est un sujet où c'est clair, on est tous passés par cela, moi aussi, je me suis posé beaucoup de questions, mais est-ce que ça va vraiment marcher, est-ce que ça change, aïe aïe aïe, et c'est un cheminement normal, donc ne vous inquiétez pas, si vous êtes contre le revenu de base, un jour ça va changer, vous serez pour. Alors on va détailler un petit peu plus, plus personne ne travaillera. Le meilleur moyen, c'est que je vous pose la question à vous. Si vous aviez un revenu assuré, est-ce que vous continueriez à travailler À vous de répondre à la question précisément. Et deuxième question, est-ce que vous pensez que les autres continueraient à travailler Donc c'est à chacun de répondre personnellement. Et ensuite, on verra globalement quel est le pourcentage de gens qui continueront à travailler, quel est le pourcentage de gens qui change. Alors vous pouvez dire oui comme maintenant, oui mais je changerais ou oui un peu moins ou alors non non moi j'arrête pas, je travaille plus, c'est fini. On verra les résultats après coup. Forcément c'est une question que tout le monde se pose. Le but des expériences au Canada et aux USA dans les années 70 c'était exactement de savoir ça. C'était quel est l'effet Est-ce que les gens arrêtent de travailler ou pas s'ils ont un revenu assuré Conclusion de ces expériences, dans une ville où tout le monde avait un revenu assuré, ou dans une région où il y avait des personnes ciblées qui avaient un revenu assuré, on observait que les hommes diminuaient de deux semaines par année leur temps de travail. Les femmes de trois semaines, surtout parce qu'elles s'occupaient des enfants, c'était peut-être pas encore l'égalité hein, à l'époque, et quatre semaines pour les jeunes, c'est surtout parce qu'en fait les études, le temps d'études a augmenté, et du coup ils arrêtaient les petits jobs d'été, et continuaient à bosser leurs examens. Donc on voit que il y a une toute petite diminution du temps de travail et c'est aussi ce que certaines startups comme Netflix, ont observé en disant à leurs employés OK, vous avez autant de vacances que vous voulez. Et on voit qu'en fait, là c'est même un piège parce que les gens travaillent encore plus parce qu'ils n'ont pas envie de paraître être les paresseux qui travaillent moins que les autres. Donc, on voit que en étant libre, ça ne veut pas dire qu'on arrête de travailler. Et des personnes comme des milliardaires, par exemple, moi j'en vois euh, pas mal qui ont l'air de travailler, vraiment beaucoup des milliardaires. Bon, j'en connais pas beaucoup, hein, mais quand des gens ont un revenu assuré, ils n'arrêtent pas de travailler. Il y a d'autres motivations. Si vous, vous allez voir la pyramide de Maslow, par exemple, on avance étage par étage, on sort de la survie et au-delà. Euh, il y a plus de choses, on a besoin de reconnaissance de ses pairs, on a besoin d'être de... reconnu soi-même. Ok. Première objection levée. La deuxième, une très importante, le financement. Comment on finance tout ça Déjà, il faut se mettre en tête. Le financement est possible. Aucun souci, même si... Le PIB est divisé par deux, c'est toujours possible. Mais à se mettre en tête, on n'a aucun souci en Suisse pour assurer à chacun un revenu de base. L'initiative ne définit pas clairement un montant, mais on a un ordre de grandeur, comme l'Axias définit plein de niveaux, et il se situe à peu près entre 2300 et 2500 francs. 2500 francs par an, ok. Pour 8 millions d'habitants, ça nous fait de l'ordre de grandeur de 2 milliards par an pour la 200 milliards par an pour la Suisse. Dit comme ça, c'est énorme Mais en fait, c'est que le tiers des revenus de la Suisse. Donc la Suisse gagne chaque année 600 milliards, et ah bah, on aurait besoin pour pouvoir vivre de seulement 200 milliards, seulement le tiers. Donc le, le, les 400 milliards suivants, c'est juste l'argent de poche. Vous croyez qu'il y a beaucoup de gens en Suisse qui vivent comme ça qui ont un revenu, qui n'utilisent que le tiers pour pouvoir vivre et le reste c'est de l'argent de poche je ne suis pas sûr que tout le monde vive comme ça en Suisse donc là c'est clair on peut assurer un financement maintenant bah toute cette part là de 200 milliards il faut qu'on aille la chercher puis qu'on l'affecte au revenu de base c'est là où on doit mettre le label revenu de base sur quoi on le colle donc là on va voir un peu comment ça se passe. Donc c'est une initiative citoyenne, j'ai pas la science infuse, j'observe juste qu'il y a des modèles qui se dessinent, on en a trois principalement. La répartition tripartite de la valeur ajoutée nette des entreprises, OK le remplacement de l'impôt sur le revenu par une taxe à la consommation, et... La réappropriation par le peuple de l'avantage de la création monétaire. Si on change la manière dont est fait le système monétaire et qu'on favorise les gens plutôt que les banques, on peut faire beaucoup de choses. C'est des modèles qui sont assez compliqués, donc je vais être quand même assez bref, mais en montrant quand même que ça marche. montrer les principes. Il y a un livre qui a été édité par l'association bien qui parle du financement dans le détail si ça vous intéresse. Ok. Mais là il faut déjà se rendre compte que le revenu de base remplace beaucoup de choses avant de financer ce qui manque. L'aide sociale elle est totalement englobée dans le revenu de base. L'AVS, l'AI, les bourses d'études, tout ça on peut mettre dans le revenu de base. Sauf quelques cas particuliers. Chacun a besoin de la même chose pour vivre. Alors... On peut se dire qu'on donne ce revenu de base, c'est comme l'AVS. On peut remplacer totalement parce que vous avez besoin de vivre, vous vivez. Tout l'argent qui va à l'AVS, en fait, il peut aller pour financer le revenu de base. Alors il se trouve que de temps en temps, il y a des prestations complémentaires. Par exemple, si vous êtes à l'AI, ben, vous pouvez vivre normalement, mais vous êtes peut-être, vu que vous êtes handicapé, d'avoir un appartement avec quelques aménagements spéciaux. Et ça, ça peut coûter plus cher. Donc on garderait toutes ces prestations complémentaires. L'assurance chômage, c'est différent selon les modèles. L'assurance chômage, ça peut être vu comme une assurance privée pour assurer un revenu plus élevé. Et on peut se dire que la base de l'assurance chômage peut être prise dedans, ou alors non. À choix. L'assurance maladie, elle coûte tellement cher en Suisse que clairement, on ne peut pas le mettre dans le revenu de base. Donc ça, ça va être à part. Et après, on estime qu'en moyenne 60 milliards être pris là dedans sur les 200 c'est économie suisse qui le dit donc nous on pense qu'on peut encore prendre un peu plus mais si économie suisse le dit c'est que sachant qu'ils sont pas tellement pour le revenu de base c'est que c'est vrai le grand principe de tous ces modèles de financement ça va être la même idée on va favoriser les humains on va regarder les petits schémas que je vous ai mis là à droite Traditionnellement, une entreprise, comment ça marche On achète des outils de production, donc on a une partie investissement, en vert. Il y a la force de travail des gens qui viennent. L'entreprise va devoir faire du bénéfice pour rémunérer autant les gens qui ont investi dans l'entreprise elle-même, dans la, les moyens de production, et qui ont investi après dans la force de travail. Il faut rémunérer par des salaires les gens. Il se trouve que, avec l'automatisation ou reporter sur les clients, la part salariale elle a tendance un petit peu à être négligée dans le bénéfice, dans la redistribution du bénéfice. Alors il se trouve que le gâteau a augmenté. Vous voyez entre le premier et le deuxième, il est plus gros. On a peut-être engagé plus de gens, mais la part proportionnellement, elle n'est pas tellement plus grande. Donc quand vous allez à la Migro, que la Migro n'a plus besoin de payer les caissières, vous payez pas moins cher vos produits quand vous scannez vous-même. À qui va l'argent Eh bien, à l'entreprise. Et ça va au bénéfice. La Migro n'a pas d'actionnaire vu que c'est une coopérative. Mais sinon, en général, ça va à toute cette partie financière. Et du coup, ce qu'on propose, c'est plutôt de prendre le revenu de base sur un peu ce qui a changé on va quand même prendre le minimum pour que les humains puissent vivre. Et on peut le prendre en bonne partie sur cette augmentation d'efficacité qui a permis de dégager plus de bénéfices. Ça rééquilibre un peu. Donc c'est la répartition tripartite de la valeur ajoutée nette. Mais comme on est dans un pays de compromis, le revenu de base ne va pas être financé que par ces... Des investissements dont on récupérer une partie, sinon ça ne plaira pas aux propriétaires d'entreprise. on peut aussi diminuer la part salariale, vu que les gens ont un revenu de base. Comme tu as 2500 francs euh, que tu reçois comme ça, ben moi je peux te verser un salaire de 2500 francs en moins, du coup tu reçois la même chose, on est tous contents, moi je paye ça, et puis euh, ça ne change rien pour moi, ça change rien pour toi, il y a un revenu de base qui existe. Ok. Alors voilà, il faudra négocier un peu au milieu, on te sait deux choses. Ce sera le boulot du Parlement. Mais c'est le principe. C'est pour ça que ça marche, en fait. Parce que cette répartition, finalement, on arrive à trouver 110 milliards en prélevant une partie sur ces bénéfices de l'entreprise qui sont répartis différemment suivant les changements de société de ces 20 dernières années. Alors on a 110 milliards, bon on a encore 60 milliards, mais il manque encore 25 milliards. Et c'est là... 25 à 30 milliards, ça dépend des estimations. C'est là que je vous parlais du revenu de base des enfants. C'est surtout pour financer ça, parce que ça n'existe pas. On peut récupérer dans les salaires, des gens qui ont des salaires, on peut récupérer l'aide sociale, des gens qui sont à l'aide sociale, on peut récupérer l'AVS chez les gens qui sont à l'AVS. Comment on fait pour récupérer les allocations familiales Ça ne va pas suffire. Donc Là, ça va être un vrai choix. Donc là, on voit que finalement, ben, l'effort réel, 30 milliards, sur 600 milliards, c'est pas si énorme. Donc ça va être un vrai choix politique de transformer ce pays. Ok, autre idée. Pour les gens qui ont vu le film sur le revenu de base, fait par les Balois, ils ont montré qu'en fait, dans une entreprise, euh, une cafétéria, dans l'exemple, ils ont fait la thèse du latte macchato. Si on vous livre un, macchato, un latte macchato, il y a des impôts qui sont cachés dedans, parce que les impôts que paye une entreprise, finalement, ce n'est pas l'entreprise qui les paye, ils vont les mettre dans le prix. Toutes les charges sociales, elles vont être mises dans le prix. Et finalement, tout ce qui est en jaune, là, sur ce dessin, ça représente des impôts cachés. Donc, l'idée, c'est de dire, ben, finalement, on supprime tous ces impôts, et on fait une taxe qui est payée comme une TVA, à la fin. Et du coup et un coût de salaire qui est beaucoup moins. Donc on favorise l'engagement d'humains par rapport à l'engagement de robots. On se dit que finalement, ben, ça coûte moins cher. Et tout ça... Alors pour la gauche, euh, la TVA, ça passe toujours très mal parce que c'est une taxe antisociale, ça touche tout le monde de la même manière. Mais en fait, avec le revenu de base, c'est un peu le principe de l'impôt négatif, on redonne tout ce qui est nécessaire à vivre. Donc finalement, on taxe que... Un revenu qui c'est déjà assez haut, donc finalement, c'est pas si antisocial que ça. Alors voilà, ça a un avantage de lier plus à la consommation et pas au travail. Donc, que le travaille ou qu'on travaille pas, ça marche. Ok, c'est une idée. Mais c'est vrai que supprimer l'impôt sur le revenu, c'est pas si simple. Alors que les cases de compensation existent déjà, et la valeur ajoutée nette des entreprises, c'est plus simple à mettre en place comme transition. Ok, autre idée qui est encore plus compliquée à comprendre parce qu'on touche au système monétaire que personne ne comprend en Suisse. Savoir que le système est vraiment orienté pour favoriser les banques, que les banques, elles créent de l'argent à partir de rien. Elles ne pompent pas sur votre caisse, sur votre carnet d'épargne. Elles créent, quand on leur demande un prêt, elles font la chose. Quand vous remboursez le prêt, ça détruit l'argent, mais les intérêts en plus, elles les gardent. Et ça, ça crée de la monnaie en plus. Mais. Il n'y a que les banquiers qui ont le droit de décider à qui ils donnent des prêts, donc qui on le décider dans quoi on veut investir. Et ça s'appelle un droit de seigneuriage, parce que c'était en l'origine les seigneurs qui avaient le droit de faire ça. Maintenant, c'est les banques. Et on voit que ben, la BNS en est une, une banque privée, qu'elle a déjà créée ces trois dernières années, elle a, pour maintenir le franc suisse à un taux 300 milliards comme ça, qui sont sortis de nulle part. OK. Donc il y a moyen de faire quelque chose. Et que les banques commerciales, en fait, elles achètent ces trucs-là, elles, elles multiplient. Et parfois, elle multiplie énormément, jusqu'à 100, 1000 fois. Donc en fait, la masse monétaire n'arrête pas d'augmenter, mais elle ne profite pas aux gens. Et si on change le système monétaire, on peut faire quelque chose. La théorie relative de la monnaie explique une théorie où l'augmentation de la masse monétaire est distribuée aux citoyens directement. C'est un Français qui a fait ça, il s'est basé sur l'euro pour dire, il dit qu'on peut donner en tout cas 500 euros par mois à tous les citoyens européens. Ça fait déjà un bon revenu de base. Et ceci sans avoir changé grand chose. Juste le système monétaire. Petit truc là-dedans. Le système monétaire. Qu'est-ce que le franc suisse à votre avis Le franc suisse, la définition c'est les pièces de monnaie sonnantes et trébuchantes, les billets de banque, papier, et les comptes à vue à la BNS. C'est la seule monnaie scripturale qui est du franc Suisse. Les comptes à vue, seules les banques peuvent les avoir, les citoyens ne peuvent pas les avoir. Donc tout autre argent à la Poste, à la Raiffeisen, à l'UBS, que ça, ça vaut pas plus que des points COP, des points cumulus. C'est de la monnaie de singe, c'est du vent, c'est rien. C'est une dette libellée en franc Suisse. Voilà, creusez comment ça fonctionne. Et puis en plus, il euh, y a quelques autres idées pour pouvoir compléter s'il manque vraiment. Une qui est la plus avancée, ben c'est la taxe Tobin. Prendre les transactions financières, si 97% de tout ce qui se fait comme transactions financières ne sont que pour la spéculation, alors prenons là-dessus. Ça favorisera les 3% qui restent d'économie réelle. Après, dans les mouvements écologistes, on parle souvent de de taxes, comme une taxe carbone, comme l'exploitation de ressources naturelles permettrait de financer ça. On peut aussi imaginer que le système changeant, on n'est plus obligé de dépenser de l'argent, par exemple, pour la promotion économique, pour faire venir des entreprises, juste pour avoir des emplois, en les exonérant d'impôts. Ça va me coûter beaucoup en infrastructure. Construire des autoroutes un peu douteux, comme là j'ai mis l'expérience, le, le, le tunnel de Serrière. Ça a coûté une fortune pour euh, juste un bout d'autoroute qui n'existait pas, de 800 mètres de long. Voilà, c'était juste pour permettre de faire tourner des entreprises, parce qu'on ne sait pas faire autrement pour que les gens puissent vivre. Si on avait donné cet argent directement aux gens, ça aurait sûrement coûté moins cher. Ok, et on va finir par... C'est une belle utopie. C'est un truc qu'on peut pas mettre en place tout de suite. C'est vraiment trop dur... On verra pas de mon vivant. Il y a plein de gens qui pensent ça. Il y a un sondage qui a été fait sur le site de 20 minutes en Suisse allemande. Et il semblait que 20% des gens pensent que c'est une bonne idée, mais que c'est juste pas possible. c'est trop beau pour être vrai. Ok. Ce qui est intéressant dessus, c'est quand même 36% des gens qui pensent que le revenu de base est une bonne idée. Donc on a quand même des chances de gagner cette votation. Alors. Une utopie aux états unis en 1972, il y a quelque chose de très similaire qui était un impôt négatif qui a failli passer à une voix près, ça a été refusé, une voix près, c'est passé, le président Nixon l'a a proposé, le congrès a accepté, et le Sénat il y a un, une voix de plus qui a dit non on veut pas, et pourquoi ils ont dit on veut pas Parce qu'ils pensaient que le montant n'était pas assez élevé, et c'est souvent le grand problème des progressistes ou de la gauche, c'est de dire, non avec ça c'est pas possible de vivre, donc on refuse. Ok, moi je me demande juste qu'on accepte maintenant le principe. Et ensuite, on a tout le temps de faire des lois, et d'essayer de faire quelque chose qui marche. Je pense que les états unis ne seraient pas autant ennuyés actuellement, s'ils avaient introduit ça il y a longtemps. Et il faut se rendre compte que le principe de l'AVS, il a été accepté. Et la première AVS, elle était de 40 francs. 40 francs, c'est rien Bon, avec l'inflation, on peut compenser, c'est comme si chaque retraité a reçu 100 balles. Avec 100 balles, c'est rien, mais là, maintenant, on voit que ça a pu augmenter en quelques décennies. Donc, s'il vous plaît, acceptez le principe, et après, on discute du reste. Les utopies, elles ont une sérieuse tendance à se réaliser. À une certaine époque, si on vous avait dit que la VS existerait, vous ne m'aurez pas cru. Si on m'a dit qu'on allait interdire le travail des enfants, on ne m'aurait pas cru. Si on m'a dit que le droit de vote des femmes allait être accepté, on ne m'aurait pas cru. Il y a des gens qui ont été contre à chaque fois. Hein on va donner des vacances <rire> Faut pas rigoler. Hein Les employés n'ont pas droit à des vacances, ça ferait plus tourner l'économie, elle s'effondrerait si on avait des congés payés. Et ça existe. Donc le revenu de base, ça va exister. Bon, maintenant qu'on vous donné les réponses au sondage, alors, si vous avez un revenu assuré, est-ce que vous continuerez à travailler Un des sondages montre que 60% des gens répondent oui, 30% oui, mais, un peu moins, ou autre chose. Et 10% de gens préfèrent dormir, étudier, voyager, donc pas travailler. Mais en fait, 10% de gens, si on réfléchit, c'est trois fois rien C'est... À peu près le taux actuel de chômage plus aide sociale. Ok, donc il y a déjà 10% de gens dans la société chez nous, maintenant, tout de suite, qui ne travaillent pas. Donc en fait, ça change rien. C'est une bête question de confiance. Si on pose le résultat à la deuxième réponse, 80% des gens pensent que les autres ne continueraient pas de travailler. Donc arrêtez de penser comme ça. Chacun a envie de travailler, d'améliorer sa propre vie. Il faut faire confiance. C'est là le vrai problème à résoudre dans cette société. Petite méditation maintenant pour vous montrer que vous avez envie de donner quelque chose dans votre vie. Plutôt que de vous poser la question, « Salut, euh, tu fais quoi dans la vie, toi ?» Non, non, non. Qu'est-ce que tu fais de ta vie Cette chance incroyable de vivre. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu en retires Qu'est-ce que tu as envie de favoriser Un bon moyen pour y penser, c'est de réfléchir à Pouf, c'est le jour de votre enterrement. Qu'est-ce qu'on a envie d'entendre sur soi-même à son propre enterrement Oui, alors c'était une personne fantastique, elle s'est tuée au travail toute sa vie, elle n'a pas pu voir ses enfants parce qu'elle travaillait trop, ensuite elle a fait un boulot répétitif super chiant. Non, personne n'a envie d'entendre ça à son enterrement on a envie d'entendre ses qualités humaines, on a envie d'entendre d'avoir donné aux autres, et tout. Je vous laisse méditer. Pour le retour, pour plus tard. On arrive au bout. <coughs> pour aller plus loin, il faut savoir que, en Suisse romande, nous avons deux associations qui militent pour le revenu de base. Génération RBI, qui elle est... un les forces vives qui avancent, un mouvement, et bien Basic Income Earth Network, l'antenne suisse de ce réseau mondial pour le revenu de base, qui théorise beaucoup, qui fait des expériences dans le monde entier, et ce réseau a une antenne en Suisse depuis 2000 ans. Ensuite, je vous invite à voir le film, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, et pour vous inciter à creuser encore, je vais vous indiquer comment un aspirateur pouvait vous aider à comprendre le RBI. Ça va vous intriguer. Comme ça, vous allez revenir. Maintenant, c'est à vous de bosser. De nouveau. Alors, c'est à vous de voter oui. Donc, la votation viendra. Vous pouvez vous inscrire à notre lettre de nouvelles. RBI Oui slash Go, si vous ne voulez pas le faire tout de suite. Et... Vous, vous, vous pouvez avoir les références pour cette présentation, vous pouvez recevoir un kit avec tout ça. Si vous avez envie d'organiser une conférence, n'hésitez pas à nous contacter. Et si vous n'avez pas eu le temps de noter tout ça, notez juste rbiwich slash c'est ce qu'on appelle la Piste Vita. 10 étapes pour tout savoir sur le revenu de base et vous aurez toutes les infos que je viens de vous donner là-dedans. Merci.